Bonjour à tous et bienvenue sur Fresh Indiette, la chaîne qui vous donne la pêche Aujourd'hui, vidéo recette, et nous retrouvons notre cher Emmanuel, Bonjour. naturopathe. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes d'ailleurs accueillis dans un euh, lieu assez sympa, le gîte du jeu de paume, situé à Noisy-sur-École dans 77. C'est un lieu agréable et idéal d'ailleurs si vous aimez la forêt, pour que vous puissiez découvrir la forêt des Trois Pignons en plein cœur de la forêt de Fontainebleau. Je fais cette vidéo suite à un article que j'ai rédigé sur mon site internet le 9 septembre sur le thème des goûters, le goûter de vos enfants, petits comme grands. Vous pouvez d'ailleurs lire cet article directement sur le site internet 3D www.educadiette.solenbenimedi.fr et vous pouvez également prendre votre rendez-vous pour un bilan personnalisé sur ce site. Alors, Emmanuel, comment est-ce que ça va aujourd'hui Très bien, merci Solène, merci de ton invitation Alors, à nouveau. Avec plaisir. Donc, petit rappel, je suis Emmanuel Perrin, naturopathe. Vous pouvez me découvrir sur la vidéo de Solène lors de son interview sur la diététique asiatique. Vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve ici. <rire> Super Emmanuel, donc aujourd'hui j'ai fait appel à toi pour que tu puisses nous livrer la recette d'un goûter sain mais tout aussi énergisant. Alors qu'as-tu choisi de, bah, de, nous faire, de nous partager Dans cette optique sain, énergisant et puis intéressant au niveau nutritionnel, mmh. j'ai choisi les Energy Balls. L'avantage de ce goûter, c'est que c'est facile à mettre en œuvre, rapide, mmh. pas de cuisson euh, et facile à emporter également. Et en plus, on a le choix au niveau des parfums, on peut laisser aller notre créativité. Cacao, noix de coco râpée, pralin, euh, graines de sésame ou euh, concassé de pistache. Vous pouvez vraiment explorer en plus les saveurs et euh, c'est super bon. Ah oui, bah en effet, ça, tu vois, tu te dis ma curiosité, j'ai hâte de découvrir. alors euh... On met ça en Ouais, c'est parti, en, en pratique, on va enfiler ouais. nos tabliers et on va vous montrer comment est-ce que l'on fait. Enfin, surtout, Emmanuel va nous montrer. <rire> <rire> Allez, c'est parti Donc, on est prête pour la réalisation de ces Energy Balls. Les ingrédients environ mmh. 200 g de pâte de date, environ une bonne cuillère à soupe d'huile de coco, 100 g de poudre d'amande et pour les saveurs, avec Solène, on a choisi cacao, pralin et noix de coco râpée. Habituellement, sur les recettes que vous pouvez trouver en Energy Balls, on met euh, tous les ingrédients dans le mixeur, ça homogénise, mais là, pour un côté pratique pour réaliser notre vidéo, on a choisi la pâte de date directement. Oui, parce que sinon, on peut prendre des dates fraîches. C'est ça. Et euh, bah, des amandes ou des noisettes entières. voilà à et puis, tout mixer. Mais là, c'est plus pratique. On a choisi la facilité. <rire> <rire> OK, allez, on, on s'y met On s'y met. C'est parti. OK, donc là, nous avons travaillé un peu la pâte de date pour un peu homogénéiser sa texture et pouvoir la mélanger avec l'huile de coco et la poudre d'amande et après on va malaxer à la main directement pour former nos energy balls. Ok emmanuel donc je vois que tu as tout mis dans le bol donc là qu'est ce qu'on fait maintenant Il n'y a plus qu'à Au boulot Solène à ton tour Qu'est ce que je fais Je malaxer. allez les mains dans la pâte c'est le cas de le dire Ok, alors pendant qu'on fait ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, l'intérêt nutritionnel et puis les bienfaits sur l'organisme oui. de ces trois nutriments Donc je rappelle, on a de la pâte de date, de l'huile de coco et de la poudre d'amande. Alors l'avantage euh, bah, de tous ces ingrédients, déjà la date ça apporte de, de bons glucides, c'est donc énergisant, mm -hmm. des fibres. Beaucoup de nutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments, mmh. Donc, vraiment intéressant. Euh, et de la pro fin des fibres aussi, je l'ai dit. Euh, et de la protéine également un peu. La date, un peu de protéine Oui. D'accord. La poudre d'amande, euh, bah, c'est euh, surtout des bons acides gras aussi. Oméga 9, ouais, notamment. C'est aussi une source de protéines, protéines intéressantes. Protéines végétales, là, ouais. voilà, tout à fait. Euh, et puis, euh, bah, pareil, de nombreux... Euh, oligo-éléments, minéraux. Donc euh, vraiment au niveau nutritionnel, sans rentrer dans les détails, les deux ingrédients principaux, dattes et poudre d'amande, euh, c'est vraiment des super apports. Et l'huile de coco, bah, c'est des bons acides gras saturés. Des études montrent que c'est très bon pour le système nerveux. En fait. Oui, en fait, parce que c'est euh, un des acides gras saturés qui a la propriété de ne pas se stocker et qui va être totalement utilisé. Voilà. Donc, en résumé, bah, c'est finalement un goûter qui va vraiment être énergisant. Euh, voilà. Bonne source d'énergie, intéressant aussi pour les sportifs, mais en plus avec tous les euh, nutriments, vitamines, minéraux, les que ça apporte, les fibres, fibres bah, bon pour la digestion, le transit et puis donc euh, tous les apports euh, nutritionnels, euh, ça va être aussi protecteur euh, pour la voilà, physiologie, pour le corps. Protecteur de la fonction cardiaque, justement, aussi oui. t'as parlé des oméga-9 euh, qui permettent d'équilibrer euh, le bon cholestérol. C'est ça. Ouais, et puis.. Euh et puis en plus, ça me fait penser que, alors moi, quand je parle d'un goûter équilibré, donc forcément, je dis qu'il faut systématiquement une petite touche de plaisir, hein, donc là, on a parlé des saveurs, on verra tout à l'heure, euh, mais c'est important qu'un goûter contienne au moins deux nutriments, protéines ou lipides, lipides ou glucides, pour optimiser son assimilation et euh, une sensation de satiété efficace dans le temps. Donc du coup là, on a vraiment tout. On a les protéines, notamment avec les amandes, un petit peu aussi avec les dates, les lipides avec euh, de nouveau les amandes et puis l'huile de coco et mmh. des glucides de bonne qualité avec les dates qui nous permettent d'avoir justement une énergie globale de très bonne qualité. Exact. Alors, Alors bah, en fait, c'est satisfaisant. Bah vous... écoute, je trouve que la texture elle est sympa, tu vois. Ah, J'attendais là pour savoir super. de quelle taille en fait. Euh, bah, après, sais, normalement on fait des bouchées à peu près. Hein, donc... Euh voilà, des voilà. comme ça, ça c'est sympa parce que okay. c'est vrai que ça va vite rassasier aussi d'accord ok c'est l'avantage ouais. ok alors on va les confectionner nous avons fini de confectionner les petites energy balls. Comme vous avez pu voir, nous les avons bien malaxés avant de les rouler de façon à ce que la texture soit bien homogène et que la boule soit bien solide. Maintenant, nous allons passer à la petite touche gourmande. Nous avons choisi du chocolat, du pralin et de la noix de coco râpée. Manuel, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'intérêt nutritionnel que tu vois dans chacun de nos ingrédients, qui sont quand même de la gourmandise, mais malgré tout des ingrédients sains. Alors oui, au niveau des parfums, donc le cacao, euh, source de magnésium, le pralin, c'est des bases de noisettes concassées, donc euh, des bons acides gras à nouveau, mmh. et puis notre coco râpé, ben, des bonnes fibres. Voilà, super ah. Donc on reste vraiment dans le thème sain, hein, dans le thème de la naturopathie, dans le thème de la diététique, et c'est euh, bon, gourmand, voilà, bon, moi ça c'est la base. Hein. <rire> Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour les aromatiser Il euh, n'y ben, a plus qu'à les rouler dans chaque euh... parfum. On les roule comme ça, ça, on a une texture assez collante. Donc euh, ça, tient, euh, ça tient facilement. Et d'ailleurs, ça retire la texture collante. Hein. Tac. Et voilà, nous avons terminé de confectionner ces jolies Energy Balls. Je te remercie, Emmanuel, de Merci nous avoir partagé plaisir. ta recette et puis de nous avoir expliqué quels étaient son, son intérêt nutritionnel. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est tout mignon. Ça me fait assez penser à des truffes, hein, d'où la touche vraiment gourmande, un peu bonbon même, qui peut être très appréciée par les enfants. Du coup. Au niveau des portions, euh, j'en conseillerais combien Enfin, 3-4 pour une portion de goûter pour un enfant. Oh oui, c'est déjà pas mal. Voilà, 3-4, hein. c'est bien parce que c'est assez dense hein, en énergie et en nutriments et puis euh, l'intérêt bah, c'est que ça va pouvoir apporter de l'énergie aux enfants pour qu'ils puissent faire leurs devoirs et, euh, et puis ensuite euh, vous passerez au dîner pour connaître quelles sont les règles euh, de l'équilibre alimentaire et à ce moment là je vous invite à regarder euh, une vidéo que j'ai faite sur ce thème pour que vous puissiez savoir quoi mettre dans vos assiettes à vos repas vous pouvez euh, visionner cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Alors Emma on goûte ah oui. Allez, c'est parti. Alors moi, je vais prendre une petite chocolat. Hein. Et moi, une coco. Euh, voilà, celle, les personnes qui me connaissent savent que j'adore <rire> le chocolat. Nous n'avons utilisé aucun sucre d'ajout. Non. Mm. Non. La date est suffisamment sucrée, mm. mais des sucres intéressants. Voilà. Et là, c'est très très bien équilibré au niveau des saveurs en bouche. C'est vraiment mm. délicieux. Donc, je vous invite à tester la recette. Je vous invite d'ailleurs euh, en commentaire à euh, bah, nous donner vos impressions, euh, vos ressentis, euh, nous dire tout simplement si vous avez aimé ou pas, n'est-ce pas Bah oui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Indiète, à cliquer sur la cloche et bien sûr rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, régalez-vous bien mmh, c'est trop bon Tu veux goûter Marie